Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, merci beaucoup d'être venus jusqu'à Videl. Merci beaucoup à domicile ici de toute façon. Euh, ce soir vous avez remarqué, on a un invité spécial, qui Gérard que je vous Je vais laisser la parole à René Lise pour vous présenter l'objectif de notre réunion de ce soir. On va présenter notre programme et on aura un temps d'échange à l'issue pour répondre à toutes vos questions. A dit bonsoir à toutes et tous, merci aussi euh, d'être venus si nombreux pour euh, nous soutenir dans cette campagne pour euh, échanger avec euh, Gérard en particulier. Euh, avant de vous donner un peu le programme de la soirée, je vais me présenter. Je m'appelle René-Lise j'ai 68 ans, je suis originaire de l'hôtel. Mes parents, c'était Pierre et Françoise Rothaud, je ne sais pas si certains d'entre vous les ont connus. Je voudrais leur rendre un hommage, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont élevé un peu dans, dans une ambiance voilà, très politisée. Euh, mes parents, ils, ils sont battus pendant 40 ans à Vistel. Ils étaient profs, donc ils étaient indépendants. Ils étaient libres. Et en arrivant ici, ils ont été frappés par euh, le, la, la mauvaise vraiment, euh, répartition des... Des richesses. Quoi. Il y avait des euh, avec des patrons qui étaient très à l'aise, avec une certaine euh, classe sociale privilégiée, on va dire à Et puis, euh, le ruissellement dont on parle maintenant, il ne se faisait pas tellement sentir. Quoi. Et en particulier, euh, tous les, toutes les, les investissements euh, en équipement public, euh, ils n'étaient pas vraiment faits dans l'intérêt général. C'était plutôt, plutôt dans l'intérêt de la marque Nestlé. Mais ça, ça a toujours existé ici à l'état et ça continue. Voilà, donc mes parents, ils n'étaient pas du tout au courant du sujet de mon bio. n'était n'en était pas question à l'époque. Et ils se sont battus toute leur vie pour une meilleure répartition des richesses. Donc effectivement, il y, y a une continuité. C'est quelque chose, moi, qui m'a marqué dans mon éducation. Et euh, c'est pour ça que je, je suis euh, là aujourd'hui. Voilà, donc euh, j'ai 68 ans, j'ai dit je suis retraitée, médecin salarié retraitée et euh, dans, dans mon exercice professionnel j'ai fait en gros 10 années de soins au Maroc et puis ensuite euh, en Guadeloupe et comme médecin salarié de santé publique en centre de santé en hôpital de proximité et puis après je suis rentrée à la sécurité sociale où il y avait plein de beaux projets à l'époque et puis qui se sont révélés euh, depuis catastrophiques c'est-à-dire qu'on nous a enfarinés en nous faisant croire à des choses magnifiques, à un avenir magnifique et en réalité c'était déjà la case de la sécurité. Qui se préparait depuis toutes ces années. Voilà, depuis que je suis à la retraite ici, je suis revenue dans la maison de mes parents, une hein, maison familiale, avec mon conjoint qui est par là, Bernard, que je salue aussi, <rire> qui est très impliqué dans une lutte comme moi, une lutte euh, citoyenne pour la défense de l'eau à Vitelle Donc on aura j'espère l'occasion d'en reparler tout à l'heure, puisque vous savez qu'à Vitelle on a un manteau. Qui est totalement euh, anormal et qui est aggravé par euh, le changement climatique. Et ce manque d'eau, il, il est dû quand même majoritairement ici à une surexploitation industrielle des nappes, euh, essentiellement par les steamboaters qui n'apportent aucune plus-value à l'exploitation de cette eau, puisqu'ils prélèvent l'eau, ils la vendent en bouteille, et euh, par la fromagerie d'Hermitage qui malheureusement pompe dans la même nappe, erreur de stratégie euh, économique, de plus grosses industries de la région qui tape dans la même nappe que les habitants, que les collectivités, que les cultivateurs. Tout le monde est sur la même ressource. Donc évidemment, le résultat, au bout de 50 ans, 60 ans, 150 ans, ça fait 150 ans qu'il y en a un embouteillage aussi. Eh bien, euh, bon, il arrive ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on est au bout de la ressource. Euh, de, quand, en étant à la retraite ici, donc investissement euh, associatif et militant essentiellement sur le projet de défense de l'eau voilà, euh, au sein du collectif o 88 et puis euh, aussi je suis blogueuse sur l'eau qui meurt. je fais ma petite pub au passage pour euh, la page euh, qui héberge aussi euh, les, les actions du collectif je suis aussi euh, impliquée, moins hein, mais euh, je suis aussi adhérente à des associations de défense des oiseaux par exemple euh, Oiseau de Nature, une très belle association. Euh, puis, euh, Vos Nature Environnement, voilà, je suis aussi engagée dans des associations anti antinucléaires. Euh, en 2017, compte tenu de, de, de, de, de mon éducation, je veux dire de ma sensibilité politique, je me suis naturellement présentée comme titulaire pour porter la, la candidature de la France Insoumise ou législative. Euh, et puis là, ben, de, de ce fait, euh, c'est tout naturellement, et j'en suis extrêmement heureuse, que je suis euh, suppléante de François-Xavier Levagne. C'est quand même la jeunesse, quoi. Hein même si euh, à LFI, on nous reproche d'avoir un leader qui est trop vieux, trop, râle, trop râleur. Bon, mais je veux dire, euh, voilà, il y a, y, a, y a Mélenchon, derrière, il y a une euh, quantité de jeunes comme François-Xavier qui se lancent en politique, qui sont. Plein d'alent, plein de convictions, et qui vont certainement euh, apporter une énorme contribution à la construction de ce nouveau monde que nous attendons encore. Alors, nous, on porte le programme tous les deux de la NUP, ou NUPS, comme vous voulez, c'est aussi libre, de la NUP ou de la NUPS qui est la nouvelle union, euh, il faut que je regarde ma feuille parce que je ne sais pas par cœur, de la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Alors si moi j'ai encore du mal à dire de manière fluide, vous imaginez quand on fait du porte-à-porte -porte, euh, les difficultés qu'ont les gens à savoir ce que c'est. Bon ben on leur dit écoutez c'est notre handicap pour la campagne mais c'est notre force parce que derrière il y a la France insoumise, le Parti communiste, euh, l'Europe écologie et les verts. LGDS, il y, a, euh, il y a les socialistes de gauche hein, de gauche, voilà, qui, sont, euh, qui se sont unis enfin pour penser euh, 650 mesures, françois Xavier va ben, vous en parler tout à l'heure et qui sont des qu nuances, des divergences qu a, mais qui en se régleront à l'Assemblée nationale voilà, donc la NUPES c'est très compliqué à faire retenir à tout le monde c'est génial parce que il euh, y a un petit logo qui est le V, le nu. Et euh, ce V, c'est le V comme vote, puisque notre première ami, c'est l'abstention. Et puis c'est le V comme victoire, parce qu'on veut l'amener.